Croquinote est une méthode de prise de notes qui combine l'écrit et le dessin. Pas besoin d'être un artiste parce qu'avec le croquinote, c'est l'idée plus que le dessin qui compte. Puisqu'il s'agit d'une approche innovatrice, Valérie et Nadine se sont courageusement lancés avec nous dans l'expérimentation du croquinote. C'est donc en quatrième année à l'école Wilfrid-Pelletier de la Commission scolaire de la Pointe-de-Lille que le dessin est devenu un moyen d'apprendre et de développer sa créativité en univers social. Valérie, moi, je te connais depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu enseignes l'univers social. Est-ce que c est, c est, cette activité-là t'a amené quelque chose? Ça amène beaucoup. Ça change la façon d'apprendre. Ça fait 15 ans que j'enseigne la Nouvelle-France. Il y a mille et une façons de l'enseigner. Il y a tellement de banques d'images, de vidéos, de capsules. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je pense vraiment que le croquinote vient d'apporter euh, une façon de retenir l'information. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était par... Euh, des documents historiques, soit une carte que Samuel Champlain nous a laissée. On allait allé explorer les différents items qu'il y avait sur la carte. Tu as la possibilité, du bout de tes doigts, d'agrandir certains éléments. Je te demande de prendre le temps de l'explorer et de découvrir ce que Samuel, lui, a eu la chance ou la surprise de découvrir sur le territoire. Il a tout pris les détails. Il a fait des animaux, des forêts. Si tu zoomes vraiment beaucoup, tu vois comme euh, les, euh, des maisons iroquoiennes, algonquiennes. Euh, tu vois comme plein de petites maisons et des champs. Il a fait plusieurs voyages, donc il est allé à plusieurs endroits dans chaque voyage. Il découvrait soit un petit peu plus loin, soit un nouvel endroit. Donc à la fin, il a pu tout mettre ça en une carte. Comment il a pu faire? pour dessiner les parties qu'il n'a pas visitées. Vu qu'il communiquait avec les Amérindiens, je pense que les Amérindiens l'ont aidé. On allait manipuler des images pour voir les cinq grandes catégories, soit le relief, la faune, la végétation le climat et l'hydrographie, voir tout ce qui est présent sur le territoire. On a manipulé, on a classé, on a décrit que veut dire chacun de ces thèmes-là, comment on peut les représenter. On en a discuté, comparé les comparaisons, puisqu'une image pouvait se placer dans plus qu'une catégorie. Est-ce qu'il y aurait une catégorie qui serait plus appropriée? Parce que c'est vraiment au niveau des animaux, oiseaux. On aurait pu aussi les mettre, par contre, dans la végétation, parce que c'est ce qui pousse. document 7, on l'a mis dans la végétation. Parce qu'on voit euh, les Amérindiens euh, comment, ils, euh, comment ils ont euh, vie, vécu avec euh, la végétation, euh, l'environnement derrière eux. On, on aurait pu aussi la mettre dans l'hydrographie parce que euh, les cours d'eau. Il, il y a des accompagnants qui traînent euh, un animal qui est mort et qui vont dans leur village. Mais sinon, c'est aussi le climat, parce qu'il y a beaucoup de neige qui tombe. Et, euh... On doit voir c'est quoi les caractéristiques du territoire pour pouvoir mettre les atouts, les contraintes, ancrer les bases, pour après ça, voir un peu plus tard, à travers les semaines, comment la vie en Nouvelle-France va pouvoir s'organiser en fonction de ce qui est disponible. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les caractéristiques du territoire? Les euh, du territoire, moi je dirais qu'il y a des montagnes, des arbres, là-bas il y a plein de forêts. C'est là-bas qu'on peut... Dans les forêts, il y a des animaux, on chasse, on mange là-bas. Les enfants qui avaient déjà par le passé vu un peu c'est quoi les bases de, de l'application Paper pour faire du croquis-notes ont, ont eu à ouvrir leur application, puis après ça, avec cinq cases, essayer de représenter sous forme de dessin euh, l'essentiel de ce qu'ils avaient retenu. On en met une dans chaque coin. Pour un total de 5. de l'utilisation de la technologie en classe. Les enfants ont dit bien, avec l'application, on, on avait accès à des crayons, des pinceaux, des effaces. On avait plusieurs outils, beaucoup de couleurs. Si on avait voulu faire la même activité avec du papier, ça aurait pris beaucoup de matériel. Tu peux dessiner as toutes sortes de crayons gratuits. Tu n'as pas besoin d'aller au magasin et les acheter. Parce que c'est plus amusant que juste écrire sur, euh, sur une feuille blanche et lire tout un texte. Sur la tablette, tu peux effacer mieux, mais sur un papier puis un crayon, si tu effaces et que tu manques ton coup, tu effaces plus presque tout ton dessin, puis tu chiffonnes toute ta feuille. L'utilisation du iPad a facilité grandement la projection aussi, parce qu'avec AirDrop, on a poussé tous les dessins sur l'iPad du prof qui a ensuite pu les, les, les projeter au TNI. Puis euh, bien, ça a permis qu'on voit les dessins de plusieurs élèves. Je suis profondément convaincue qu'aujourd'hui, on a confirmé que le dessin, c'est pas juste quelque chose qui occupe les 10 doigts ou qui sert à rien. On a démontré que le dessin sert à apprendre. Ça l'a servi à mettre en image une pensée qu'on avait en tête. Ça l'a permis aux élèves d'aller au-delà de lire un texte et répondre à une question. Ils ont été obligés de vraiment se questionner mais c'est quoi le relief Moi ça m'aide plus à, à retenir puis en plus c'est beaucoup plus facile. Que c'était plus facile. Qu'à la place d'écrire tout ce que tu veux dire, tu peux les dessiner d'une façon simple. L'univers social, habituellement, c'est un peu palpitant. Mais là, ça rajoute du fun avec le dessin. J'ai vu les enfants échanger autour de leur dessin. J'ai vu les enfants faire des dessins pour illustrer un concept qui saisissait pas trop, puis c'était des très bonnes occasions pour poser des questions à partir de leur dessin, à partir de leur illustration. Euh, un peu comme Valérie le disait, s'il avait pris un texte puis il avait fait du copier-coller, il, il aurait écrit, il aurait copié ce qui était écrit, puis il n'aurait peut-être pas saisi. Là, on a été, il était obligé de poser des questions, puis d'échanger entre eux, puis de, de, de travailler en équipe pour vrai. et Puis l'image qu'ils en gardent maintenant, leurs cinq boîtes, c'est ancré dans leur tête. Ils nous l'ont dit. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait aujourd'hui, si je le regarde, je le sais qu'est-ce que ça veut dire pour moi. On a fait trois choses. On amélioré en dessin, on, on amusé puis on en a, a appris sur Samuel de Champlain.